Dans ce journal, au sommaire de cette livraison d'actualité, le président rwandais Paul Kagame est sorti de sa cachette pour réclamer son pince munine, une partie de terre de la République démocratique du Congo, une sortie médiatique au Bénin qui suscite des vives critiques. Dans l'entretemps, l'on observe un silence radio de l'opposition après la rencontre de Lubumbashi. Une analyse, c'est une analyse de Cédric Keninambo. Et puis une résilience des maladies et épidémies à récurrence dans les pays de la CEAC. Le projet Redise 4, financé par la Banque mondiale, assure la surveillance multisectorielle. Elle a organisé une revue annuelle à mi-parcours à Kinshasa. Et puis, clôture, formation des éclairagistes de la Radio-Télévision Nationale Congolaise à l'Institut congolais de l'audiovisuel ICA. Sigle. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Nous démarrons ce journal par cette situation de la République démocratique du Congo qui n'a pas de terre à donner au Rwanda, mais c'est bien le contraire. à propos du professeur Emery Isidore Ndaïuel qui estime que la sortie médiatique du président rwandais Paul katamé fait tomber le masque et donne davantage de l'éclairage sur la motivation de la guerre dans la partie est du pays. On l'écoute. La euh, l'avantage de la clarté. Ah bon La clarté La clarté. Ah oui, les masques sont tombés. Oui, c'est très clair. Et c'est très intéressant. Et pour le Congo, c'est vraiment un élément intéressant. Pendant des années, le Congo essaie d'expliquer qu'il existe des prétentions hégémoniques du Rwanda sur le Congo. Et le monde international ne croit pas à ses oreilles, non, c'est pas vrai, etc., etc. Bon, voilà que pour une fois... Très clairement, on nous dit non, si nous faisons la guerre depuis 25 ans, c'est parce que nous voulons récupérer soi-disant nos terres. Alors au moins maintenant, la chose est claire. Mais on peut se dire, euh, s'il en était ainsi, mais fallait-il tuer tant de gens, faire la guerre pendant 25 ans Si ce n'était qu'une prétention de cette nature il existe des instances internationales pour pouvoir en juger. Je pense, très honnêtement, que pour qu'un jour nous ayons des rapports sains avec le Rwanda, il y a une guerre salutaire qui doit se faire. J'insiste, salutaire, salutaire, c'est-à-dire une guerre qui pourrait nous permettre enfin de se regarder face à face et d'être vraiment de même bord. Parce que pour le moment, le voilà, avec toute l'accumulation des aides militaires internationales, euh, est devenu un peu, je dirais, la plus des temps modernes. Justement, au sujet de la sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame, qui suscite des vives critiques, la rédaction des informations télévisées a proposé cet éditorial qui parle également du silence radio de l'opposition après la rencontre de Lubumbashi, suivant plutôt cette analyse de Cédric Kenina. La montagne vient une nouvelle fois d'accoucher d'une souris naine à Lubumbashi, dans l'indifférence totale d'une opinion nationale, arrimée sur le programme du développement local des 145 territoires, et surtout stupéfait par les propos au-delà de la maladresse du président rwandais Paul Kagame, qui frise, il faut le dire, la schizophrénie politique, en essayant de révisiter l'histoire et les frontières naturelles. Sous la barbe, évidemment, de l'Organisation des Nations Unies. En plus, dans un contexte d'agression du Rwanda vis-à-vis -vis de son voisin, la République démocratique du Congo. Et dans un tel décor, sans aucun programme commun, Moïse Katoumi, Matata Pogno, Martin Fayoulou et Delis et Sanga ont signé une déclaration politique commune dans laquelle, dès la vie même des experts de la scène politique congolaise, ils n'ont fait qu'enfoncer une porte largement ouverte. Car, s'interroge le Congolais, à quoi bon de jeter sur les rues de Kinshasa des hordes de sympathisants mobilisés à coups des billets verts pour soi-disant réclamer des élections dans le délai constitutionnel alors que les calendriers de la CENI ne prévoient aucun glissement Comment ceux qui prétendent vouloir aller aux élections le plus tôt possible peuvent-ils en même temps exiger une dilatation du temps de pourparler en vue de la récomposition du bureau de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Mais alors, qu'est-ce qui se cache derrière la stratégie des pourrissements des opposants qui se contentent à marcher en reculant, en exigeant une chose et son contraire en même temps Dans un autre registre, les Congolais sont nombreux à se demander si les oppositions réunies à Lubumbashi vivent sur la même planète qu'eux. De toute évidence... Les pays que le Quattro de l'opposition décrit comme ayant des prisonniers politiques à libérer ou encore les libertés fondamentales en danger n'est pas la République démocratique du Congo dont tout le monde sait qu'elle vit sous la dispensation de l'état des droits depuis que l'héritier testamentaire du docteur Étienne Tshisekedi Wamoulomba, qui évidemment Félix-Antoine Tshisekedi exerce la magistrature suprême. Il s'ensuit qu'il y a vraisemblablement une constipation d'idées dans le chef des oppositions en récomposition telle qu'elle a si bien fustigé l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito qui a vertement refusé de se joindre au quattro d'enfer pour cause d'absence criante d'offres politiques. Pas sûr que les Congolais qui ont appris à apprécier la volonté politique et leadership éclairé du chef de l'État Félix Tshisekedi puissent puisse finalement, finalement alors, se laisser distraire par des oiseaux des mauvaises augures, obnubilés, par une boulimie du pouvoir à nul autre pareil, en restant curieusement, ça il faut le souligner, silencieux, face aux propos moyenâgeux du président rwandais à la recherche de nouvelles terres en plein XXIe siècle. Que disent-ils de ces propos gravissimes et provocateurs du président rwandais Que pensent-ils de la situation dramatique qui vit la population dans la partie est du pays au regard de ces mutismes de l'opposition, vaut pour eux la situation actuelle Ou les prébendes politiques dont ils sont friands le prévenu député national Edouard Izi s'est relié au Rwanda au travers de certaines activités qu'il pratique dans ce pays voisin. Son dossier à la haute cour militaire est suspendu en attendant que la cour constitutionnelle donne sa position au regard du mémoire d'inconstitutionnalité du mémoire déposé par la défense. On en parle dans ce récit. Le du député national, Edouard mwangachuchou Izi à la haute cour militaire est momentanément suspendu au regard de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la défense. Le prévenu mwangachuchou Izi a estimé que le code judiciaire militaire viole la constitution en son article 153 alinéa 1 combiné avec l'article 73 de la loi organique relative à la procédure devant la cour de cassation. Le concluant a plaidé qu'il plaise à la haute cour militaire de dire recevable l'exception d'inconstitutionnalité constitutionnalité dirigée contre les deux textes de loi précités de sursoir à statuer dans la cause sous RP numéro 31 bar 23 et de saisir la cour constitutionnelle. Le concluant Manga Chouchou sans remettre à la cour constitutionnelle saisie en l'espèce par la présente exception d'inconstitutionnalité conformément à l'article 162 de la constitution estimons que le code judiciaire militaire viole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 d'une déclaration de pouvoir en cassation. Considérons ce qui précède, ce concluant à plaider qu'il plaise à la haute cour militaire de dire recevable l'exception d'inconstitutionnalité dirigée contre les deux textes de loi précités, de sursoir à statuer dans la cause sous RP numéro 031 23 et de saisir la Cour constitutionnelle. Et la position de la haute cour militaire des endroits reçoit. L'exception d'inconstitutionnalité, le mémoire relatif à l'exception d'inconstitutionnalité déposé par devant elle par le prévenu Mwangatsu Izi-Edouard, ordonne en conséquence la surséance de l'instruction de la cause instruite sous RP numéro 031-23 et la saisine de la Cour constitutionnelle. Et puis, la plénière à la Chambre haute du Parlement s'est penchée sur l'adoption du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans la partie est du pays. Sandra Yenghi. Le Sénat a, au cours d'une plénière tenue ce lundi 17 avril 2023, adopté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. La plénière était présidée par le président Modeste Modesto Baatiloukwebo. Sur les 109 membres qui composent la Chambre haute du Parlement, 95 sénateurs ont pris part au vote. 85 ont voté la prorogation, 7 ont voté par non et 3 sénateurs se sont abstenus. Le speaker de la chambre haute du parlement Modeste Bahati a mis à profit cette occasion pour appeler toute la classe politique congolaise à une prise de conscience collective pour privilégier d'abord l'intérêt de la patrie face à l'agression de notre pays par le Rwanda. Le complot ce n'est plus un secret, c'est connu, c'est connu, mais maintenant il faut agir. Pour agir nous devons tous être cela, l'homme, nécessairement. Pour le faire, il faut mettre de côté les sentiments, les questions politiciennes, les gens se battent pour se positionner aux prochaines échéances, mais pour quel pays, sauvons d'abord le pays. Vous voulez diriger quoi Vous voulez diriger qui demain Si demain on a plus le pays, vous serez ministre, vous serez député, vous serez sénateur, vous serez président de quel pays Je pense que là, il faut que.. Vraiment, il y a une interpellation collective. Et que cette fois, ce ne soit pas de l'hypocrisie où les gens parlent pour parler, tout simplement. Donc, cette interpellation, en tout cas, aujourd'hui plus que hier, elle est à sa place. Outre le vote de la loi prorogant l'état de siège sur une partie du territoire national, d'autres matières étaient également à l'ordre du jour de cette plénière. Il s'agit notamment de la recevabilité de la question orale avec débat initiée par le sénateur Augustin Matatapogno sur le paradoxe entre l'évolution économique de la RDC de 2019 à 2022 et la détermination des conditions de vie de la population et de la question orale avec débat initiée. Par la sénatrice Isabelle Kabamba, qui, par cette initiative, veut obtenir du gouvernement des explications sur la politique de la gestion du secteur de la justice. À ce sujet, pour se conformer au texte régissant la Chambre haute du Parlement, la plénière a adopté à l'unanimité la résolution d'envoyer ces matières à la Commission PAG pour plus de conformité, afin que celles-ci viennent présenter le rapport à la plénière qui pourra juger de la recevabilité ou non de ces questions orales, avant d'inviter les membres du gouvernement concernés par les deux questions orales. Et puis le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a effectué une descente dans la commune de Kinsenso pour s'enquérir de la situation d'insécurité provoquée par les jeunes délinquants communément appelés Koulouna dans une bataille rangée. Ces inciviques civiques ont vandalisé les postes de la police nationale congolaise et on euh, déplore des casses ainsi que des morts. Mort d'hommes, c'est un reportage de Alain Bikay. Des pertes en vie humaine, des postes de police pillés, des commerces et habitations vandalisés, tels et les bilans des bagarres rangés des jeunes Kouluna de la commune de Kinsesso et ceux de démanzales dans la commune de Limba du week-end passé. C'est hors la loi, défie même l'État, un véritable Far West. Informé de la situation, le patron de la sécurité nationale, Maître Peter Kazadi, se rendu sur le terrain pour s'enquérir de cette situation. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité a été accueilli à Moïse par la population de ses coins de la capitale, victime des actes barbares causés par ces incivis. Dans une sorte de tribune d'expression populaire, Maître Peter Kazadi-Kankonde a sollicité la collaboration des uns et des autres pour mettre fin à cette situation avant de leur annoncer la mise sur pied des numéros verts pour dénoncer tous ces malfrats. Ce qui se passe ici est inacceptable. Je suis venu vous assurer le soutien du gouvernement de la République. Les chefs de l'État et votre gouvernement ne vous abandonneront pas. Tout ce que je vous demande, c'est de collaborer avec les services de sécurité pour dénoncer tous ces malfrats qui sèment la terreur dans ces coins. Si vous ne les dénoncez pas, ces vite qui vivent avec vous vont encore tuer d'autres personnes. Yo, mama, yo papa, yo elengue. Nanda Séance tenante, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a convoqué une réunion en urgence avec le les bourgmestres des communes et les responsables des services de sécurité pour statuer sur ces cas et arrêter des stratégies. La formation des éclairagistes de la radio-télévision nationale congolaise s'est clôturée à l'Institut congolais de l'audiovisuel ICIAN. La cérémonie a été clôturée par le représentant du directeur général de la RTNC, Didier Mbouye Miteo. L'éclairage joue un rôle capital dans la production audiovisuelle. La radio-télévision nationale congolaise, en pleine renaissance, à l'initiative de son directeur général, Sylvie Niembo, dispose désormais d'éclairagistes qualifiés. Ce qui sanctionne la clôture des 10 jours de formation des recyclages des éclairagistes à l'ICEA. La cérémonie de clôture était présidée par le représentant du directeur général, l'assistant principal Didier Mbouiminto, qui a remis les certificats aux participants. Cette formation du reste technique vous a permis d'apprendre les fondamentaux de cette filière avec fil conducteur l'éclairage à trois points à savoir la lumière principale, la lumière d'ambiance et la lumière contre jour. Nous sommes persuadés qu'à partir d'aujourd'hui, nous disposons d'une expertise devant assurer en amont d'une prise de vue l'aspect esthétique des images enregistrées désormais dans nos différentes productions. Il a souligné que la formation du personnel de la RTNC est le cheval de bataille de madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengeniembo. La formation est parmi les piliers du mandat de madame le DG. Madame tient absolument que lycée tourne à plein régime, comme autrefois. Il y aura des formations, encore des formations. Déjà ce soir, il y a deux experts de TV5Monde qui arrivent pour assurer aussi une formation par rapport au personnel technique de la RTNC. Un des participants a exprimé la gratitude des éclairagistes pour cette formation qui a renforcé leurs capacités. Les éclairagistes ont sollicité par la même occasion leur affectation à la direction du programme et à la cinémathèque. Modeste cérémonie, mais plein de significations pour le directeur de lycéens Mouyal Mangal qui tient à redynamiser ce centre de référence de la formation audiovisuelle. À ce sujet, il compte organiser incessamment une journée porte ouverte de l'ICA. Vous allez corriger avec moi qu'il s'agissait de Didier Mboui-Mitsu, qui était le représentant du directeur général Sylvie Hélengue. Nous allons poursuivre ce journal pour une résilience effective des maladies et épidémies à récurrence dans les pays de la CEAC. Le projet Redive 4 est financé par la Banque mondiale assure la surveillance multisectorielle. Ce projet a organisé une revue annuelle à mi-parcours à Kinshasa. C'est ministre de la Santé qui a donné le go de ses travaux. Sévérine Katanda, reportage. Déjà, le pays membre de la CEAC assure une surveillance collaborative des maladies et de préparation aux épidémies, hommes, animal et environnemental, et renforce la capacité intersectorielle nationale et régionale à travers le projet Redis 4. Cette structure sous-régionale fait une revue annuelle à mi-parcours pour faire une rétrospection et prospection au regard des objectifs lui assignés, à savoir la gestion et la surveillance des épidémies. Au nom du gouvernement congolais, le vice ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Serge-Emmanuel Ouellen, a donné le goût de travaux en rappelant les attentes de cette institution. L'élaboration de trois stratégies régionales, la surveillance épidémiologique, la gestion des urgences et une seule santé, afin de parvenir à des recommandations pertinentes devant être soumises à la toute prochaine session du comité régional. L'évaluation du projet RediC4 que gère l'unité de gestion du programme de développement des systèmes de santé est cruciale pour renforcer le caractère multisectoriel et faire une bonne riposte générale. L'idée de la mise en place de ce projet RediC4, c'était de contenir... Les, la propagation des épidémies pour que le projet soit et renforce la résilience des états membres qui participent, mais également à terme la résilience de la sous-région. En termes de réalisation, il faut dire que beaucoup d'épidémies ces de, deux dernières années en RDC ont été euh, gérées avec euh, l'appui euh, du projet RDC4. Et en termes de euh, renforcement des capacités nationales, c'est le fait qu'on a déjà formé euh, beaucoup de personnel de santé dans tout ce qui est euh, Lutte contre la maladie. L'atteinte des objectifs au cours de ces travaux de quatre jours permettra également au pays de mettre en œuvre le programme de couverture santé universelle. Et puis les biologistes médicales sont appelés à la responsabilité dans la gestion des échantillons. Ceci a été dit lors de la journée internationale des biologistes ayant comme thème le rôle du biologiste médical dans la gestion des épidémies. Constance Mananga. Cette année, la journée est célébrée sous le thème « Le rôle des biologistes médicaux et techniciens des laboratoires dans la gestion des épidémies ». Plusieurs intervenants se sont succédés du haut de cette tribune pour parler du rôle de chacun dans son domaine. La présidente provinciale du Conseil national des biologistes médicaux et techniciens des laboratoires Kinshasa, Madame Pelagi, appelle les biologistes à la responsabilité dans la gestion et le traitement des différents échantillons. Les secrets qui entourent la profession est inverti que chacun doit observer. Il est évident qu'on doit plus voir les laboratoires d'abord comme instrument de travail et les prestataires qui utilisent les matériels afin de répondre aux préoccupations du clinicien. Nous avions parlé des épidémies parce que, vous savez, il n'y a, a, a pas longtemps que notre pays, comme le monde entier, a vibré sous le rythme de la Covid-19. Et nous sommes conscients ensemble du rôle qu'a joué les biologistes médicaux et les techniciens de laboratoire dans les laboratoires afin de répondre ou de résoudre ces problèmes de Covid-19. Tous les biologistes médicaux et les techniciens des laboratoires doivent d'office faire partie de notre corporation. C'est aussi l'occasion pour les nouveaux biologistes et techniciens des laboratoires de prêter serment avant de s'engager dans cette profession qui exige beaucoup de sérieux et de rigueur scientifique. Merci Patience Moukattoukou pour ce reportage parlant électricité à présent. Quelques quartiers de la commune de Lembar, nous avec l'électricité après plusieurs mois passés dans le noir. Le deuxième vice-président de l'Interfédéral ACP, Norbertine Matanda, a remis un nouveau transformateur pour l'électrification de ce point de la capitale. Iverson dans le noir, les habitants du quartier commercial dans la commune de Limba peuvent enfin dire au revoir à l'obscurité. Une énorme panne d'électricité due à un incident sur un transformateur avait touché ses coins de la capitale. Après plusieurs cris d'alarme, la solution vient enfin d'être trouvée. La deuxième vice-présidente de l'Interfédéral de l'ACP, Norbertine Matanda, vient en Messie en remettant un transformateur tout neuf les ampoules peuvent enfin rallumer dans des maisons de ses habitants le manque de l'électricité dans cette commune favorise la délinquance voilà pourquoi nous sommes venus avec ce nouveau transformateur pour éclairer les différents quartiers. Une satisfaction totale. que moi la et est mon cas, la qui va confiance, confiance et que la confiance soit un résultat positif, et à monsieur Petit Simard par rapport à résultats attendus, les résultats atteints. Femmes, hommes et enfants, tous n'avaient qu'un seul mot dire merci à la bienfaitrice qui est aussi native de la commune de Limba. La sensibilisation de la population du Kassai à s'enrôlé massivement pour leur participation active aux élections de 2023, c'est l'objectif poursuivi par le président du conseil d'administration de l'OCC, Fortuna Ndambo, qui a effectué une descente à Ilebo, son fief électoral. C'est un reportage de Berthe Moukonkolé. La Sondi-Lébon ne se fatiguera jamais de réserver à leur digne fils, Fortunan Mafos, un accueil chaleureux à chaque descente dans ces coins de la République. Véritable marée humaine, chant, danse traditionnelle, à l'arrivée du PCA de l'OCC, démarre ainsi une véritable procession, 7 kilomètres à parcourir dans une bonne ambiance des communion avec sa base naturelle. Il est ici pour accomplir son devoir civique, en vue des échéances électorales à venir. Noyé dans cette foule impressionnante, Fortinanda Mboumafos mesure la hauteur des attentes de la population. Les combattantes et combattants l'ont escorté du port jusqu'à l'Institut Tilei à Dilebo pour son enrôlement carte d'électeur en main, après avoir accompli toutes les formalités, les chouchous d'Ilebo lancent un appel à tous, les élections approchent et nous devons donner à Félix-Antoine Tsekedi de Chilumbo un deuxième mandat, une occasion pour Fotinandambo de lancer un appel à la population à s'enrôler massivement dans la perspective d'un changement du Congo en général et du d'Ilebo en particulier. Le président du COPICID-PES, Fédération du Kasaï 2 Fortinandambo, était à la tête d'une délégation où figurait son épouse, madame Paola Imuembangou, du président fédéral Roger Niami et de plusieurs combattantes et combattants de sa famille politique UDPES. Au Rassemblement populaire convoqué devant le bâtiment administratif du territoire d'Ilebo, Fortinandambo a usé toute sa sagesse pour inviter la population à éviter les enrôlements multiples en violation de la loi qui entraînerait comme conséquence la réduction du nombre de sièges du territoire d'Ilebo. Terminons par ce réseau des formateurs techniciens du ministère de la Pêche et de l'élevage qui a été mis sur place dans les provinces du Kassai, Kassai Central et Kouillou. On en parle avec Franklin Kalumbo. Organisé par la FAO dans le cadre du projet multisectoriel de nutrition et de santé en République démocratique du Congo, cet atelier de formation a réuni une vingtaine d'agents étatiques en charge de santé et productions animales de trois provinces, notamment le Kassai, Kassai-Central et Kulu. Donatien Goy, chef de bureau FAO kassai explique le pourquoi de ces assises. Il est attendu que les capacités du personnel en charge de santé et de production animale soient renforcées en meilleure technologie de conduite d'élevage, adaptées au contexte local et familial pour toutes les espèces, surtout à cycle court. Au cours de cette formation facilitée par un consultant international, Dr. Michel Babadile, les participants ont appris une approche pratique de la maison du paysan sur laquelle il a travaillé depuis 1993, dont le concept a été validé par l'Institut national de recherche agricole de Bénin en 2012. De son côté, Miller Milambo, ministre provincial de finances, qui a ouvert ses assises au nom de son collègue qui s'occupe du ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Naïk Demogiste, pour dire merci à la FAO. Il me revient également de saluer l'excellente collaboration et la confiance renouvelée entre la Banque mondiale et le gouvernement congolais et la FAO par l'existence de nombreuses conventions, dont le programme multisectoriel de nutrition et de santé en République démocratique du Congo ce journal que nous dédions à notre consoeur Chimène Dondo Maïa qui souffle sur une bougie de plus est complètement terminé. Nous disons merci à toute l'équipe qui m'a accompagné ce matin à la réalisation à Patrick Bapuila et Yamoulamba, à Tachakine machini l'équipe technique qui était assurée par Guillaume Moukoko, Henri réel Elmi Zola et Alain Soudi. L'information continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. 13h30 à Tétis Samba. Ce journal était coordonné par Jacques Abouaba, Mokumina Asedouga. Joyeux anniversaire à toi, Chimène. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir.